Je me suis fait arnaquer, j'ai reçu tous mes colis Enfin presque. Ce début d'année est absolument mémorable pour ma part. Vos commentaires m'ont fait très plaisir. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi vous introduire le sponsor de cette vidéo. Vidéo en partenariat avec la gastro. <rire> bon voilà les amis, juste pour remettre les choses dans son contexte, euh, aujourd'hui ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais vous parler à la toute fin, et eh bien, d'une arnaque. Une arnaque qui est absolument dans ce papier. Avant ça, ce qu'on va faire, on va faire de l'unboxing de tout ce que j'ai pour le montage de mon PC. Je vais en profiter pour vous répondre à certains de vos commentaires mais d'abord la gastro la gastro la gastro ça va beaucoup mieux les amis euh, il faut savoir qu'en fait euh, ça vient du nouvel an alors je n'ai pas le covid je vous rassure et donc là comme dit aujourd'hui je vais beaucoup mieux on est le samedi euh, 7 janvier et euh, là je vous fais cette vidéo euh, voilà, je suis content, parce qu'il y a trois jours, je ne pouvais pas, j'étais au fin fond. Par contre, j'ai lu tous vos commentaires, ça m'a fait du bien et ça m'a fait très plaisir, donc je vous en remercie beaucoup. Bah, tout bêtement, j'ai attrapé la gastro, j'imagine, pendant le nouvel an, hein, tout simplement. Ensuite, euh, le mardi 3 janvier, euh, on a fait de la moto avec le poteau Guillaume. Euh, je vous mets quelques petits extraits maintenant, si ça vous intéresse. Celui qui filme, c'est Guillaume. Et L'autre pinouf sur l'autre moto, c'est moi. <rires> mais tu m'attends pas en fait toi. Hein. Oh putain mais oh la photo à faire des photos de mal à faire là putain oh. <siffle> On a roulé, on a passé une belle petite journée tranquillement, c'était la première balade de l'année, c'était vraiment super cool. Le problème, c'est que durant cette journée, j'avais la diarrhée. Comment ça mon ref Je me suis pas trop euh, posé de questions quoi, donc après voilà, le lendemain j'étais en PLS. Donc bon, bref, voilà un petit peu, euh, c'était la petite parenthèse gastro. Vous avez été nombreux à me le dire, vous avez raison. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3080, euh, mauvais réflexe, mais c'était bel et bien une 3070 à laquelle je pensais. Et euh, d'ailleurs, je vais vous euh, annoncer quelque chose maintenant. On a fait un setup en fait qui va être full blanc. Donc là, vous voyez, la carte graphique, elle est blanche, elle est magnifique. Et on l'a eu pour pas beaucoup cher d'ailleurs. Euh, et ça, c'est cool. Euh, on l'a commandé sur Amazon, celle-là, si ça vous intéresse. Je mettrai un lien affilié en description. Euh, voilà. Hop, le water cooling, eh oui, puisqu'il va y avoir un water cooling qui va être blanc, le boîtier il est blanc, il est magnifique, c'est un O11R mini, il est très très lourd, il est très très lourd, donc je vais pas le sortir pour rien, je vais le laisser, je vais pas l'abîmer, mais pour vous donner une idée, pour vous donner une idée, il est tout blanc. Euh, il aura un côté qui s'ouvre, un autre côté qui s'ouvre, sans aucun problème. C'est un cube, bref, comme dit le nom. Hop, au 11 r Mini. J'aurais dû partir là-dessus, de toute façon, dès le début, ça c'est clair. Mais voilà, lui au moins, je vais pouvoir euh, y toucher comme je veux, quoi. J'ouvre et j'ai accès à tout. Pas comme avec le K500L où il faut tout démonter. Euh, bon, du coup, ça c'est les... Je vous rappelle... A deux trucs en symétrie actuellement d'accord il y a le montage du tout nouveau pc donc avec toutes les pièces que je vous présente aujourd'hui et de l'autre côté il ya mon ancien pc ou entre guillemets mon pc encore actuel on va pas tergiverser longtemps ça fait beaucoup tout ça ça fait beaucoup donc euh... Voilà. Pour répondre à vos commentaires, oui, c'est ce que j'avais prévu de faire. C'est donc un PC euh, gaming et un PC stream, hein, vous l'avez bien compris. C'est certainement chiant pour toi, mais j'avoue que ces petits vlogs de problèmes de PC, je les apprécie bien. Bande de filous, merci beaucoup. Là Ça fait plaisir. Je vais faire une mention spéciale à, à LiveDeed, qui lui, son alimentation a explosé de, dans son PC. C'est... voilà. Comme quoi... Les étoiles ne sont pas alignées pour nous <rire> On se retrouve très vite pour le montage du PC Ou pour une autre vidéo entre deux mais je vois pas quoi Il peut m'arriver des couilles Toi-même tu sais Donc voilà En tout cas les gars euh, J'espère que votre début d'année se passe mieux que le mien J'espère qu'il se passe bien euh, J'espère que vous avez pas la gastro Moi c'est bon d'ailleurs Je vais très bien D'ailleurs je vous contamine pas Vous avez vu N'oubliez pas le pouce bleu C'est très important Le petit commentaire qui fait plaisir Je vous lis avec euh, sourire Et à la prochaine les gars Ciao tout le monde